Bonjour, avec Régis et Dimitri, on est très heureux de vous annoncer une grande nouvelle aujourd'hui. Et la grande nouvelle, c'est qu'après notre ascension fulgurante au Luxembourg, on a le plaisir de rentrer chez nous et on ouvre en Belgique